J'ai une lumière. Il y a une échelle, on va voir. Putain, il y a une lumière, c'est quoi Ah, oh, aïe Ah, oh, je suis con. Oula Bonjour Monsieur. Vous oh, faites euh, quoi ici Je sais pas, je viens juste de me réveiller d'en haut Vous avez jamais vu en ville C'est normal, je me réveille ah d'accord, on fait partie de ces personnes-là. Bon, bah pour commencer, euh, est-ce que ça vous dirait de rejoindre notre bonne vieille ville Je sais pas, mais déjà, racontez-moi qu'est-ce qui se passe. Pourquoi euh, j'entends du tonnerre et tout ça Alors, tout simplement parce qu'il y a eu euh, plusieurs bombes nucléaires tombées simultanément, qui a créé une épidémie, surtout, et qui a créé des mutants grâce aux radiations. Il y a un masse de mutants dehors, donc je vous conseille vivement de rester dans notre ville clairement Et puis, c'est la fin du monde, voilà Tout le monde est mort, ah, sur quelques-uns... Est-ce euh, que vous, vous avez trucs. vu ma femme Je sais pas... Ah non, je ne oh, vous connais mais... même pas, donc euh, je risque pas de l'avoir vue. Ah putain... Je sais pas... Bon, alors, si ça ne vous dérange pas, je pro... pro... Je vais commencer par un petit interrogatoire. Alors déjà, je vais vous demander votre nom, prénom... Colburn D'accord, quelles sont vos compétences bah je sais plus ça fait longtemps que je me suis endormi je pense j'ai été j'étais environ dans les médecines enfin médecin oh, oh putain bah, Il y a une personne bah, putain deux encore un suicidaire hein. Oui, ils sont débiles ici non. ça se trouve c'était une personne piquée peut-être ouais je pense donc bon bah, je pense que la ville, ça vous dit de rester Bah puis, moi je viens. bien. On, on, on se verra plus tard. D'accord, vous me donnez ma tenue, elle est où euh, Vous pouvez aller dans les, les tiroirs, les, les... Les tiroirs, pardon, excusez-moi. Je suis un petit peu sous le que je viens de voir. Ouais, les casiers, juste derrière là. D'accord, je vais vous, aller vous trouver habits là-dedans. Ah, non, je... ah, putain, encore. Il est où, il est où Il est où le, le général il est où c'est vous, c'est vous. Général. vous c'est Général. Oui Alors, je suis médecin. Ok. Donc, vous pouvez choisir des bâtiments euh, de la ville, et puis installer votre stand euh, médicinal, on va dire euh, Je sais pas, mais j'ai vu une personne sur un lit. C'est normal ça ou euh, il y a un problème Il doit certainement y avoir une raison. Attendez, on va voir Voilà. Ouais y'a un chien. Ouais. Elle est parti où le chien Il est parti où la personne qui est allongée Oh malade dans l'hôpital les gars, faudra que je gagne bientôt, non Bonjour monsieur, c'était vous qui étiez sur le lit ouais, je Non je vois pas. Au revoir monsieur. Ça paraît étrange, faudrait le... le piquer faire un truc comme ça. Non, pas Non, non, mais le piquer pour nous mettre un sérum euh, pour être euh, plus sympa. Ah, d'accord, je vois. Ah, attendez, il y a une personne ici. Je Monsieur. Ah. Monsieur, vous avez été expliqué ici. Laissez-moi avec euh, cette personne. Ah. Bon, je vais lui expliquer tout ce que vous voulez. Ah, il viens vient de se réveiller. réveiller Oui, il vient de se réveiller. Venez, venez. Monsieur, est-ce oui, vous arrivez quoi. à vous lever Je ne me souviens pas d'avoir déjà vu ici lui. Ah. C'est pas grave, monsieur. Euh... Ah, ah, D'accord, laissez, je vais parler avec lui. Donc, euh, vous voulez savoir où, quoi monsieur Où suis-je On est à, en Allemagne. C'est quoi ce bordel Il y a une apocalypse, c des, il y a des zombies, il y a une bombe nucléaire, plus même plusieurs. Donc ça a dévasté toute la ville. On a dû vous prendre... Mais euh, j'habite en France, moi Mais oui, on a dû vous prendre parce qu'il y avait aussi là-bas, dans tout le monde. Mais euh... Mais attendez, mais on est où, là est on est es, es es dans un es, hôpital. C'est Pourquoi c'est pas C'est normal, c'est la bombe nucléaire qui a tout dévasté. Il a plus beaucoup de monde. Regardez regardez ce chien, regardez ce chien. Ouais, il est en est plus à plein de choses. Oh les pauvre. Oh, le pauvre. Fais attention, il est cruel. Moi, ah, ah, oh, je sais pas. Mais euh... Je veux rien mal, petit chien. T'es juste beau. Bon. Ouais. C'est quoi cette nucléaire Il y a eu une guerre Il y a eu quoi Qu'est-ce qui s'est passé Je sais plus, je sais pas. Il y a tellement de trucs. Plusieurs bombes nucléaires sont tombées en même temps et ça a créé un virus. Moi aussi, je viens juste de me oh réveiller. Monsieur. Cette personne magique, que je pourrais être utile en médecin. Mais euh, je suis. Il y a juste en. La ville est un petit peu déserte. J'ai vu ça tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de gens. Bon. Vous voulez faire quoi, monsieur wow. Je ne sais pas, il ne faut pas. Qu'est-ce que faut que je fasse, moi Monsieur. D'accord. Euh, Il est obligé de nous suivre ce chien là. Qu'est-ce qui se passe Monsieur... Euh, le, le chien Jean. Recule. Oh. Moi j'ai visité des petits endroits, je sais pas. Ça fait plus longtemps que j'ai pas été dans cette ville, j'ai jamais vu cette ville. Je suis On m'a dit que c'était dévasté. Bon. Mon pauvre chien, tu as des griffures partout. Je sais pas comment t'as vu ça. C'est à cause de. Comment dire De la. L'apocalypse C'est oui, vu que tu peux pas parler. saute, je sais pas moi. Bon. Je pas qui tombe, c'est bizarre. Je suis bête, je suis pas un chien. Maintenant, on va tout enlever. Je suis vraiment con. Je vous le dire tout de suite et clairement. Je sais que ça ne va pas vous plaire, mais. Chaque sortie ou rentrée de la fait, fait, ça va être euh, 1000 ressources. Ou quoi non, je ne rigole pas. Mais j'ai même, même pas 500 sur moi. Il va falloir vous débrouiller si vous voulez rester dans cette ville. Mais comment je fais pour avoir de l'argent Il n'y euh, a pas de métier, il y, y, y, y a rien. Il va falloir vous débrouiller, c'est pas mon problème. D'accord, mais euh... Ok, bon d'accord, je vais essayer de me débrouiller, et je vous envoie à sa camp. Putain, ce chien il est con. Je hein. <rire> sais pas, vous êtes créé au entre C'est moi bon, en fait, j'ai plus rien. Il est bizarre. D'accord. Mais euh, est-ce que bon, ça sera un bon temps il est il y a pas dehors. Euh... C'est à vous de voir. D'accord, bon bah je vais hein. on verra ça. Oh, merde. Euh, je je parle ici. Bon. Bon. Il est où euh, monsieur euh, de, monsieur le médecin vous avez pu en Ah, je peux vous parler monsieur Il va étudier très gentiment euh, vous oui. Bref, vous demandé, euh. Une rançon de mille. De mille. Oui, monsieur, monsieur. Vous vous rendez compte Des je... mille à chaque fois que je rentre, à chaque fois que je sors. Après, je sais pas, je connais pas du tout cette ville, mais. Mais c'est bizarre, wow. oh là là. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de partir de cette ville Bah je sais pas moi, Je viens juste d'arriver, je pense que... Ouais. Après c'est... Mais vous avez dit, vous aussi, euh, il faut payer 1000 à chaque fois. Moi il m'a rien là, dit, par... il m'a rien par dit sur J'ai entendu vrai. parler de ça. Euh... Et je pense que c'est... À, à chaque inutile. fois qu'on rentre et qu'on sort, et, et là il me, il me réclamait déjà 1000 euros et tout. Euh... Euh... Ah, qu'est-ce qui se passe ici On parle non, Rien, rien, on parle juste. Ouais. D'accord. Ouais. Ah, on n'a peut-être pas le droit de rester ici Si, si vous voulez, on rester ici le temps que vous voulez. Ok, merci.